fort. Ah, les... Alice, elle a convaincu un Algérien d'aller chez le psy. Et qu'est-ce qu'elle vous reproche Ma fierté. Mmh. C'est pour ça que je suis là.